Chers traders et investisseurs, jeudi 30 avril, bonjour. Alors ça y est, notre objectif de 11100 sur le DAX a été atteint et même pulvérisé hier après-midi. Les marchés n'ont cessé de monter, accompagnés par les marchés américains. Nous avons même atteint 11300, donc notre objectif est atteint, nous vous avions prévenu. Alors, est-ce que cela va continuer Si ça continue, ce sera sans nous. Car monter plus haut deviendrait très très malsain. Sauf nouvelle me, euh, annonce sanitaire importante, positive, bien entendu. D'autre part, cet après-midi, nous attendons des chiffres extrêmement importants à 2h30 et également la conférence de presse de Christine Lagarde à propos de ce que va faire la BCE dans les semaines qui viennent donc l'après-midi risque d'être riche en événements nous verrons bien dans ce contexte toujours difficile nous avons réalisé une perte ce matin cela ne nous est pas arrivé depuis longtemps mais bien évidemment ça arrive c'est très rare. Nous avons donc réalisé deux trades gagnants sur trois accompagnés de deux médailles. Espérons un après-midi beaucoup plus prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.